Hundred on Eddie wrist, what Hundred Amoris, Eddie Amoris, Hundred on my wrist, Hundred my Eddie Amoris, on my wrist, Diros, on zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros Diros, Putain les blagues de merde. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos voisines les dinosaures, qui mangent des chocobores. Salut tout le monde, merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo. J'ai vu que vous avez salement kiffé euh, le délire. J'ai vu que vous m'avez proposé certains de faire euh, la même chose avec les Young et les ASAP. Donc ben pourquoi pas, je suis chaud euh, à voir quand j'aurai le temps, bien sûr. Avec cette même vidéo, on a dépassé les 10 000 francs Joe, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Vous savez que vous me régalez de fou, là. Oh, il a un problème, lui. Avant de passer la vidéo, je voulais vous dire justement que pour les 10 000, je prépare un à la hauteur pour vous régaler. J'essaie d'organiser tout ça au plus vite. Je sais pas du tout quand ça sortira. Ça ne dépend pas que de moi. Bref, putain, l'intro est beaucoup trop longue. C'est parti sur Lil Pump et on va voir tout de suite la divergence des avis. Yeah. Alors pour pas que ce soit trop le bordel euh, Voilà comment ça va se passer Première partie petit récapitulatif des avis français Que j'ai recueilli parce que vous me l'avez pour la plupart envoyé sur les réseaux Je sais que ça représente pas tous les français Mais on peut dire qu'à moyenne échelle Ça reste relativement fiable Voilà alors commencez pas à pleurnicher ceux qui sont pas de la du même avis ouais, Je suis pas d'accord hein Putain, mon micro, voilà. Je disais qu'ensuite, du coup, on va euh, voir les avis des principaux concernés par le phénomène. Là aussi, ils ont été recueillis au hasard sur des discords d'américains toujours au hasard par le franjo Yumi. Du coup, au final, je vais résumer tout ça, que ce soit bien clair, vous donner mon avis là-dessus. Et puis voilà, je vous invite aussi à mettre le vôtre en commentaire. <métitérance> Nous sommes d'accord pour dire que ses textes sont archi vides, genre euh, écrit en 5 minutes Que son buzz se concentre surtout sur sa personne, son style, son âge, comportement, tout ça Et que le talent voilà, parce de nous faire turn up, bah c'est tout Mais surtout vous êtes nombreux à dire qu'il a grave de flow, qu'il fait du basique Mais que le délire vous plaît parce que c'est entraînant, et ça ne prend pas la tête Donc voilà les opinions vont majoritairement dans le positif Mais une question se pose, et là c'est quasi tout le monde qui me l'a ressorti C'est de savoir si Pump va pouvoir perdurer dans le temps J'essaierai d'ailleurs d'y répondre dans la conclusion Mais maintenant on passe tout de suite au côté US pour distinguer tout ça deros. Bon alors nous, on est nombreux à dire Qu'il faut qu'il dure dans le temps, qu'il se diversifie Pour pas qu'on se lasse On veut surtout pas qu'il nous fasse entre temps une pipe, Bah parce que ça serait un peu con Mais voilà, vous l'aurez deviné, les requins ça se passe pas du tout comme ça Bon voilà, déjà il faut pas oublier que Pump a tout Avec le son Gucci Gang Que c'est un son qui est connu pour avoir marché et être vide Donc voilà, les 14% de dislike en moyenne Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit que des requins des Parce que vu leurs avis... <rire> Ça frappe très fort Entre le MC qui propose des sons inutiles Qui dégradent l'art de la musique Avec des paroles complètement bâclées Ou encore le gosse friqué qui est vu comme le cancer du rap US Qui ferait mieux de ralentir le Xanax et compagnie Ah je peux vous dire que Lyricain et Pump c'est euh, carrément une histoire de Tony Chaperon Toujours dans, le, dans la mesure <rire> D'ailleurs en parlant de ça Deux sont totalement dans l'abus Bon voilà bien sûr c'est pas très chill Genre y en a un qui se dit Gucci Gang m'a réveillé du coma Quand les médecins l'ont mis je suis sorti pour leur dire de l'enlever Lil Pip est mort de Pump. Voilà Autant vous dire qu'il a pas encore réussi à séduire tout le monde de mon côté je me retranche ni dans ceux qui kiffent à fond ni dans ceux qui détestent On va dire que je suis dans la normale J'apprécie son taf, je suis conscient que c'est vite mais voilà ça m'ambiance bien Après voilà je suis comme vous, j'attends de voir ce que ça va donner à long terme S'il va se diversifier, s'il va totalement s'écraser Et d'ailleurs ce sujet, euh, pour répondre à la question Je dirais simplement que les Rikens ne cessent de nous surprendre Perso je peux pas vous dire si oui ou non ça va encore marcher son délire dans deux ans Parce que je me dis que pour prévoir il faut avoir déjà vu Sauf qu'en France on n'a pas trop ce genre de mecs qui pop avec leur propre, et je dis bien leur propre délire. Nous c'est des mecs qui montent en sec mois en pompant un flow et là oui du coup ben on en entend plus parler Bref j'espère que ce petit EP en attendant la suite vous aura plu Donnez moi vos avis sur Lil Pump en commentaire Et venez me follow sur les réseaux si vous voulez contribuer au sondage des prochaines vidéos Les franjo je vous dis à très vite Ciao